Alors bonjour. bonjour à tous Bonjour, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ouais. Euh, on s'en excuse si vous l'attendiez, effectivement ça fait à peu près huit mois. Donc euh, la dernière vidéo date de notre euh, installation dans les Vosges, donc euh, au mois d'août et la reprise euh, pour Lorraine donc, de son travail au mois de septembre. Donc on n'a pas fait de vidéo depuis parce qu'on euh, qu est pris simplement par le quotidien. Euh, on s'installe dans notre petite routine euh, des Vosges, euh, région où on se plaît euh, très très bien. On a une belle maison, les enfants ont gagné beaucoup en autonomie, on leur a acheté des vélos, ils vont à l'école tout seuls, quand ils pouvaient y aller. Euh, ils ont gagné aussi euh, un petit peu plus de liberté, on va dire, avec chacun leur chambre. Euh, ils s'éclatent avec les activités de la ville quand elles sont ouvertes, bien oui, entendu, parce que là, il y a aussi euh, l'épreuve Covid ouais. en ce moment. Mais, euh, mais voilà, on s'y sent bien. Mais il y a eu quand même quelques petits changements depuis notre installation <rire> et depuis les objectifs qui nous ont poussés aussi à venir dans cette belle région des Vosges.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 Donc, s'il n'y a pas eu de vidéo depuis huit euh, mois, hein, c'est ce que tu comptais tout à l'heure. Huit mois euh, bah, C'est euh, en partie parce que moi, j'étais absolument pas prête à, à parler euh, de ce qui se passait. Euh, alors, effectivement, euh, on s'intègre super bien, euh, on a un superbe cadre de vie. Euh, on est venu ici parce que j'ai trouvé un travail en tant qu'enseignante dans une école alternative. Et en fait... Euh, et en fait, j'espère pas avoir trop d'émotions en en parlant parce que c'est toujours, euh, toujours un petit peu compliqué. Euh, on est parti. Non, je ne vais pas y arriver. <rire> on la refait. Il y a eu quelques tensions. Voilà, faut être, faut être honnête, il y a eu quelques tensions. Le travail de Lorraine ne s'est pas passé aussi bien qu'elle ne l'espérait, qu'elle avait mis euh, bah, tous ses espoirs dans ce projet. Il y a eu quelques tensions, on va dire, entre septembre et Noël, donc décembre ouais. 2020. Ça a même duré jusqu'à jusqu fin janvier en fait. Euh, allez, c'est bon, je peux reprendre la main. Euh, donc... Bisous. <rire> euh, et en fait, euh, bah oui, ça a, été, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je ne m'attendais pas à autant de défis à relever. Je pense que la structure peut-être ne me convenait pas. J'avais beaucoup d'idéaux, les parents avaient aussi certainement beaucoup d'idéaux. Et en fait, l'alchimie n'a pas eu lieu. Alors, j'ai rencontré de très belles personnes. Je me suis vraiment attachée à tous les enfants, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de tenir bon. J'avais une super équipe qui qui, qui qui me soutenait. Et puis, voilà, j'ai flanché déjà fin septembre, donc ça aurait dû être une petite alarme pour nous, mais, euh, mais j'ai voulu tenir bon. Et puis bah, vraiment, j'ai réalisé après l'inspection, on a eu une inspection euh, mi-décembre, euh, qui s'est bien passée euh, finalement vis-à-vis euh, -vis de mon travail, euh, qui reconnaissait euh, ce que je savais faire, mes compétences, mais. Euh, voilà, je ne me retrouvais pas dans le projet quoi. Donc du coup, du coup j'ai donné ma démission fin décembre pour, un, pour une fin de contrat. Euh, enfin pas pour une fin de contrat, mais pour une fin de poste en fin janvier. Voilà. Donc toute la, à partir du moment où j'ai donné ma démission, vraiment ça allait mieux. Euh, mais c'est vrai que la fin la fin du contrat a été très très éprouvante. Donc beaucoup d'émotions, je pense que vous le sentez, c'est la première fois, pour être très honnête, qu'on se confie face caméra. Donc ça va être maintenant un petit peu plus public et vu, mais seuls quelques amis et la famille forcément étaient au courant. Voilà, on vous le révèle, là maintenant on est le 2 mai, il s'est passé un petit peu de temps on va dire pour digérer entre janvier et mai. Paradoxe des choses, de mon côté j'ai signé un CDI au mois de janvier, en télétravail, pour pouvoir travailler pour une belle agence sur Paris, avec une belle équipe aussi très ouverte au télétravail puisqu'elles le font depuis des années, depuis officiellement 2000, la création de la société. Donc ça, je les remercie, je les remercie tous. Et effectivement, ça a pu permettre de prendre le relais, de soulager aussi un peu Lorraine avec cette pression, puisqu'elle seule, en fait, avait un travail quand on est venu dans les Vosges. Donc que je puisse maintenant, moi, prendre le relais là-dessus, qu'elle puisse aussi... Encaisser tout ça, travailler mmh. sur elle, en discuter. Et voilà, c'est la première fois en fait qu'on se, euh, qu se confie officiellement. On s'est dit, il faut qu'on fasse une vidéo parce que on sait que vous êtes aussi quelques personnes à nous suivent. Euh... Il y a des personnes euh... qui nous demandent, mais vous en êtes où Comment ça se passe Et toi, Lorraine, ton école Etc. Et on ne connaît... on... On vous connaît pas tous. On a aussi des inconnus là qui <rire> nous regardent, mais on se devait en tout cas d'apporter cette réponse. Il voilà. fallait être prêt. Il ouais. fallait être prêt. Et même si j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Euh... Eh bien, ça sera ça de sera ça fait, voilà. Alors le changement, c'est donc que Lorraine, pour l'instant, ne travaille plus. Elle a démissionné. Mmh. Moi, de mon côté, j'ai pris un CDI. Et, et attention, grande nouvelle depuis <rire> le 20 avril, 22 mois après l'embauche l'embauche de Lorraine pour Paris. le Canada, qui était faite à Paris. Et c'est pour ça qu'on était revenu sur Paris pour rebondir en deux mois et repartir à Montréal suite à notre voyage autour du monde. Eh bien... Nous avons mis de tambour. tous nos papiers pour partir. Nous sommes officiellement admis pour travailler sur le territoire québécois. Nous avons reçu euh, nos lettres d'acceptation qui nous permettent d'avoir euh, les permis de travail. Euh, donc permis de travail fermé pour moi et permis de travail ouvert pour Christophe euh, quand on se présentera à l'aéroport. Voilà donc pour tout un tas de, de raisons, et là je vous invite plutôt à revoir nos anciennes vidéos où vous expliquez là-dessus avec aussi parfois des interrogations de notre côté, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, etc. Enfin bref, euh, 22 mois après, eh bien on a un oui. Ouais. Et maintenant... Ah, ça fait bizarre, hein ça fait très bizarre d'avoir euh, le, on, on le mail de, de IRCC, euh, c'est le gouvernement canadien. On ne s'y attendait pas. Voilà. Euh, pas aussi vite en fait, puisqu'on a fait toutes les démarches euh, là, donc on a essentiellement parlé du travail. Mais euh, c'est vrai que du coup, en fait, pour que les démarches soient toujours valables, on avait jusqu'au 12 mars pour euh, faire les demandes de permis de travail. Donc, euh, donc en fait, on a on a fait ça mi-février, quand moi je m'étais un petit peu plus remise, quand euh, voilà, on, on savait qui, enfin on savait, on s'est dit il faut pas qu'on perde tous les acquis qu'on a investis, tout, tout ce qu'on a déjà de, de, de positif dans ce projet Québec. On est allé au bout de la démarche, on a, on a fait un aller-retour sur Paris d'ailleurs. Voilà, pour auprès faire les données, de... les données biométriques, je ne sais plus, C'est les... ça, pour faire les données biométriques, il nous au fallait aller de... sur Paris. À Paris, ouais. Donc, euh, donc voilà, et en fait, on a vraiment finalisé tout ça donc le 20 février. On est allé faire nos données biométriques le 17 mars. Et le 20 avril, on avait euh, bah, le courrier, enfin le mail nous disant c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez euh, arriver sur le territoire. Vos permis sont valables jusqu'au 31 août 2024. Alors pour être honnête, là pour le coup maintenant on est en plein dilemme. On ouais. est bien installé dans les Vosges, il y a eu ce petit effectivement euh, couac de départ on va dire. Professionnel euh, pour euh, moi. Changement de situation de par, euh, de par euh, la situation professionnelle de Lorraine et la mienne. Et il se trouve que maintenant, le Québec nous ouvre enfin ses portes. Chose qu'on attendait depuis longtemps. On continuait les démarches, mais bon, on s'installait forcément dans les Vosges. On a, euh, on a racheté plein de choses, des vélos, etc. Enfin, on s'est réinstallé. On hein. s'est réinstallé. on a un barbecue, on a même adopté Important. un petit chat. Enfin, pour vous dire qu'on s'installe. On, on s'installe voilà. Voilà. dans les Vosges, on a des amis, etc. Enfin, bref. Et là, le Canada nous ouvre les portes. Maintenant, on va être très clair. Rien n'est clair pour nous. Non, voilà. Tout est fou Qu'allons-nous faire On n'en on sait, sait rien, on sait rien. Alors, on y a... sait que le Québec nous ouvre les portes, on s'installe ici, les choses accrochent pas comme on l'espérait, mais elles accrochent. Franchement, on ne sait pas où on va, non. on vous le dira quand ce sera un peu plus clair pour nous. Mais pour être honnête, aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que pour être très clair, rien n'est clair <rire> Bon, après, il y a une autre donnée, euh, parce qu'effectivement, on l'a dit un petit peu euh, au plus proche et, euh, et les gens ne comprennent pas forcément, peut-être que vous ne comprendrez pas forcément si vous nous suivez, pourquoi maintenant ils ne savent pas, parce que euh, bah, ça y est, ils ont les papiers, ils attendaient tout ça. Euh, il faut savoir qu'un projet d'immigration, ce n'est pas, pas juste un déménagement, c'est vraiment euh, tout un changement. Euh, Est-ce qu'on a envie de se réinstaller en ville, finalement, puisqu'on découvre la campagne et ça nous plaît beaucoup, est-ce euh... qu'on est prêt à refaire des bagages et à re-emménager quelque part quoi, en fait Ouais, De et, base. Puis, et puis aussi une des un des gros paramètres, c'est-à-dire qu'en se réinstallant, on a... Euh... On a perdu pas mal du budget qu'on avait gardé pour le Canada. Christophe n'avait pas travaillé jusqu'à janvier. Moi, du coup, j'ai perdu mon emploi. Enfin, voilà, je, je, je savais que ça ferait une perte de salaire, mais bref, euh, donc, euh, on ne va pas réussir à joindre les deux bouts. Et si on veut une expatriation, enfin pas expatriation, mais une immigration réussie, il ne faut pas qu'on y aille en survivant, donc... Euh... C'est-à-dire que pour, euh, pour que ce soit clair, effectivement, pour ceux qui, éventuellement, sont dans cette démarche d'immigration ou s'y intéressent, en tout cas pour le Québec, euh, lorsqu'on postule et qu'on crée ce dossier d'immigration euh, de manière tout à fait euh, légale, ils nous demandent un certain package mmh. pour partir budget, et ouais. pouvoir subvenir à nos besoins pendant trois ans avec les enfants. Chose qu'on avait quand, on, effectivement, on a déposé le dossier. Ouais, Mais depuis, il y a eu quelques changements. On s'est installé ici, etc. Et pour être honnête, je pense que à vue de nez, on a dû griller facile, 60%. Ouais, voilà. Ouais. Trois quarts. Les trois quarts du budget. Du budget. Ouais. Et donc, euh, il nous en reste encore un peu. Mais ce n'est plus du tout pas les mêmes conditions. En tout cas, euh... dire qu'on pourrait partir, ils ne nous le demandent plus. Mais nous, quand même, on a ce recul-là et on n'a pas envie de se louper. Ouais. C'est-à-dire que tous les deux, on irait. Mais on a des enfants. Et en plus, maintenant, on a un chat. Donc, euh, voilà, ça fait beaucoup de monde à emmener. Et. Euh... Et vraiment, au-delà du budget, parce que, parce que très clairement, moi, ça me, pose, euh, ça me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais ça se trouve, c'est une opportunité à ne surtout pas rater. On est en contact avec, euh, avec nos amis là-bas. Je suis en contact aussi avec des personnes qui, euh, qui ont fait cette démarche là en novembre, qui sont parties ou en février. Euh, bah, des, des filles comme moi qui ont été embauchées par euh, la commission scolaire de Montréal et qui sont. Euh, J'ai un retour euh, Souvent positif, mais j'ai aussi pas mal de points qui sont à améliorer ou des points vraiment décevants. Euh, bref, tout ça, ça nous fait réfléchir et on c'est pas qu'on veut pas se louper, c'est euh, on veut euh, on veut le mieux. Donc euh, pour l'instant, on n'en sait forcément rien. Forcément réussir, réussir aussi pour les enfants. Ah. Ça ne sert à rien de se pointer et de et de voir qu'au bout de six mois, un an, euh, euh, pour des raisons financières, pécuniaires, on soit obligé de revenir alors que finalement, on arrive aussi à s'intégrer là-bas. Oui. Ce dont je ne doute pas, mais en fait, on ne veut pas se louper. C'est normal. Mais cela dit, l'échec fait partie de l'expérience. Oui. Donc, euh, moi, j'ai envie... Enfin, envie de oui, dire oui. c'est ce n'est pas grave, on peut oui. partir. Mais euh, est-ce qu'on est, qu est prêt à, à tout refaire enfin, C'est ce qu'on vous expliquait. Et, euh, et puis, il y a aussi une autre chose en dehors du budget, c'est que Christophe, comme il vous l'a expliqué, il est en CDI. Et, euh, Ça marche bien. Et en fait. effectivement, voilà, est-ce qu'il est qu a envie de de mettre de côté euh, cette opportunité professionnelle, euh, retrouver là-bas, mais en fait, on ne sait pas s'y retrouver. Enfin, voilà, il y a plein de questions, donc on se laisse le temps. Les enfants, euh, bah, ils ne sont pas contre. Euh, c'est clair qu'ici, ils ont vraiment une super qualité de vie, ils ont de la place, euh, et c'est sûr que ce serait dommage de, de, de perdre tout ça pour retrouver plus petit. Euh, c'est sûr qu'à Montréal, en plus, les loyers ont augmenté. Euh, donc, il euh, y a plein de choses. Donc... Euh, Bon. On n'en sait rien. <rire> vous avez compris, on est en pleine interrogation, mais voilà la petite vidéo de mise à jour qu'on voulait, euh, qu voulait vous transmettre aussi pour que vous sachiez que tout va bien de notre côté. Mm. Il y a eu quelques petits retournements. Mm. Vous êtes au courant maintenant de manière tout à fait officielle. Et dès qu'on avance un petit peu plus sur nos projets, eh ben on vous tient au courant. Ouais. Voilà. Je n'ai juste euh... pas précisé. Ah. Pardon. <rire> Euh, professionnellement, donc même si cette année est un petit peu particulière euh, et indépendamment du Canada en fait moi je dépends toujours de l'éducation nationale et j'ai toujours euh, ma disponibilité pour convenance personnelle en région parisienne et donc on a, en février j'ai fait le choix de demander une mutation. Pour le diocèse des Vosges ou le diocèse de Franche-Comté, puisqu'on est vraiment limitrophe. On est vraiment, euh, On est vraiment à la frontière les, des, deux, ouais, des deux, deux régions. Les deux diocèses. Et donc voilà, il donc, euh, y en a un pour lequel ça y est, j'ai effectué mes voeux. L'autre, j'attends la semaine prochaine, normalement, je devrais avoir la liste des postes hein, qui sont disponibles ou susceptibles de l'être. Et, euh, et voilà, donc à voir. Donc il se peut que, oui, j'ai une mutation. Euh, ça serait bien d'ailleurs, mais si je n'ai pas de mutation, je peux aussi, euh, comme Christophe a son travail maintenant ici, je peux demander une disponibilité suivi de conjoint et, euh, et qui, qui m'ouvrira plus de portes, en tout cas pour travailler dans l'éducation nationale, puisque là c'est possible, alors que pour l'instant je ne peux absolument pas. Donc il euh, y a quand même des ouvertures qui, qui sont là, des opportunités, donc euh, à voir. Voilà. On croise <rire> les doigts sur tous ces projets en tout cas, on se donne le maximum de chance. Et euh, bah, dès qu'il y a du nouveau, on vous, -vous. Au courant. Donc je sais pas si c'est par là, par là, par là, mais bon, <rire> abonnez-vous et euh, vous serez tenu informé. En tout cas, on relancera une nouvelle vidéo. Voilà, vous inquiétez pas s'il n'y en a pas. Tout va bien de notre côté. Ouais. Allez. Sur Allez, ce, à bientôt. Au revoir. Ciao. Eh bien, nous venons de sortir du CRDV à Paris. Enfin, qui se situe à Clichy. 4 minutes. Deux pour Christophe, deux pour moi. Voilà, on a fait 4h15 de route.